Trois scientifiques géologues, Péridotite Moussasekou et Emma Pilolava, sont en mission d'exploration sur les flancs du volcan Ascreus-Mons, situé à 4500 km de notre base. Ils avaient rejoint la station géodésique il y a huit sols, accompagnés du rover Serendipity. Nous avons reçu il y a 14 heures un message d'alerte du rover. Les images issues de la caméra embarquée de Moussa Moussasekou indiquent que lors d'une sortie extravéhiculaire de repérage et de récolte d'échantillons, ils sont tombés au fond du cratère. Plusieurs marsonautes ont immédiatement formé une équipe de secours sous le commandement de Matt Whitney, notre botaniste, toujours prêt à jouer les héros. Les trois blessés ont apparemment subi des blessures traumatiques, mais pas de décompression ni de perte d'air. Ils sont stabilisés et en cours de rapatriement. Dès leur arrivée à l'infirmerie du quartier santé, vous devrez identifier la nature de leurs blessures, les soigner et les conseiller pour guérir totalement. Merci.